Bonjour, avec vous monsieur Safdalel de la chaîne Jeux TV. Alors aujourd'hui, on va voir une séance de communication. Il s'agit de correction de ces 270 activités. On sait déjà que la communication progressive du français est destinée uniquement pour les adolescents, les faux adolescents et les adultes. Alors, on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, euh si vous êtes nouveau ici vous pouvez vous abonner vous mettez des likes et aussi de cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés si vous avez des remarques vous pouvez ajouter dans les commentaires vous êtes les bienvenus. alors si vous êtes nouveau ici vous pouvez vous abonner je communique tv c'est une chaîne pour la communication vous pouvez ajouter aussi des commentaires et si vous aimez bien sûr ces vidéos vous pouvez Cliquez sur like et avoir de nouveautés, vous cliquez sur la cloche. Merci. Alors, chaque début de science, c'est ou fou. C'est une activité pour tester ce que vous avez bien compris. L'association de communication déjà étudiée. Mettez les phrases au futur proche. C'est donc deuxième activité qu'on doit bien sûr corriger. Mais avant cela. Il vaut mieux de vous rappeler la situation de communication, ici, l'acte de parole. C'est protester. Protester, c'est l'acte de langage du thème euh, renseigner, se renseigner. Au camping, c'est la situation de communication qu'on a déjà étudiée. Madame Jourdain, Monsieur Vignon et Madame Moreau. Ne sont pas tout à fait satisfaits de la qualité présentée au camping. Madame Jordan, excusez-moi, mais vous annoncez dans votre publicité camping ombrage. Où est l'ombre L'employé Ah oui, nous avons eu un problème avec les arbres. Hmm. Monsieur Vignon, ce n'est pas normal. Vous dites camping avec vue sur la mer. On ne voit pas la mer, qui est à 10 minutes en voiture. C'est scandaleux. Je vais en parler au directeur. Où est-ce qu'on peut prendre une douche hein Les douches sont là-bas, madame. Plaisantez. la moitié des douches sont fermées. Je ne vais pas faire la queue pendant une demi-heure en plein soleil. Je vais demander à un technicien de venir. Alors, comme vous avez tous, Madame Jourdain, Monsieur Vignon et Madame Roux ne sont pas ne sont pas satisfaits de quelle était présentée ici au camping. Alors ils protestent il proteste contre et les services présentés ici au camping alors maintenant on va faire la correction de protester activité on va commencer par première activité vrai ou faux le camping est en plein soleil oui c'est vrai puisqu'il n'y a pas d'arbre il n'y a pas d'ombre il n'y a pas des allées ambragées. le camping donne sur la mer fou aucune douche ne marche oui c'est vrai alors euh, après ce qu'on vient de voir c'est pas un camping et les pique-niqueurs ne sont ils les campeurs plutôt ne sont pas satisfaits alors mettez les phrases au futur proche on dit j'ai demandé à l'emploi on va voir je vais demander à l'emploi ils ont pris une décision, ils vont prendre une décision. Tu es allé à la plage, tu vas aller à la plage. Ici, il y a un point d'interrogation ici. Elle est venue avec vous, elle va venir avec vous. Nous ne sommes pas partis tôt nous n'allons pas partir tout. Toujours aller plus l'infinitif. Vous avez fait du camping, vous allez faire du camping. Je n'ai pas vu ce film, je ne vais pas voir ce film. Il n'a pas fait les courses, il ne va pas faire les courses. Alors comme, comme vous remarquez, toujours aller plus l'infinitif. Allez, on va passer à autre chose maintenant. Alors je vais vous proposer maintenant deux activités, deux autres activités. De quoi parle-t-on et trouver une réponse qui exprime la protestation en utilisant chaque fois une expression différente regardez bien de quoi parle on par exemple c'est l'endroit où on peut mettre ton et c'est ce qu'on appelle le camping et trouver une réponse exprime la protestation en utilisant chaque fois une expression différente par exemple l'hôtel n'a pas de connexion internet non, c'est scandaleux ce n'est pas possible pardon quoi voilà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 De quoi parle-t-on euh, C'est le droit où on peut mettre tente et caravane. C'est le camping. C'est le lit dans lequel on dort sous la tente. C'est un sac de couchage. 4 euh, étoiles. Ça veut dire ce camping élixieux. Et là, On a 4. Ça veut 4 étoiles. On peut la planter ou la monter. Ça veut dire la tente. Ça ça se place derrière la voiture et cela permet de faire du camping. C'est ce qu'on appelle une caravane. Le camping, c'est l'endroit où on peut mettre tente et caravane. Un sac de couchage, c'est le lit dans lequel on dort sous la tente. Quatre étoiles, ce camping est lixieux. La tente, on peut la planter ou la monter. Une caravane, ça se place derrière la voiture et cela permet de faire du camping. Alors, trouver une réponse qui exprime la protestation. On utilise chaque fois une expression différente. On dit l'hôtel n'a pas de connexion internet. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas monter votre tente ici. Pardon le restaurant ne sert pas de vin blanc. Ce n'est pas normal. Nous n'avons pas de réservation à votre nom. Vous plaisantez, je crois. Les douches sont en panne. Quoi Est-ce que c'est vrai Le camping est fermé au mois d'août. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous dites Alors, Ce n'est pas possible, pardon. Ce n'est pas normal. Vous plaisantez, quoi Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous dites ce sont des expressions pour exprimer la protestation. Vous arrivez dans un hôtel et tout va mal. La chambre n'a pas de vue sur le jardin. La salle de bain n'a pas de baignoire, Il n'y a pas de télévision, etc. Alors, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez tout simplement protester. Alors, imaginez jouer le dialogue avec le responsable de l'hôtel. C'est-à-dire votre ami. C'est une expression orale. Alors c'est fini pour aujourd'hui, c'était vraiment agréable d'être avec vous, alors à la prochaine